des modalités de gouvernance nous on, on travaille beaucoup à, à, à, à faire apprendre aux gens à partager le, les connaissances qu'on peut avoir donc c'est des choses on, on, bien communes, je sais pas là c'est plutôt des, des connaissances communes moi, tu vois, je fais ce travail dans, dans une école d'ingénieurs au départ, je fais dans un labo de recherche. Euh, et c'est vrai que j'ai des connaissances techniques importantes, mais euh, je n'ai pas du tout de compétences, par exemple, pour euh, travailler le bois, le plastique, l'impression 3D, ça ne me connaît pas du tout. Mais par contre, je peux apprendre des choses techniques plus en rapport avec le réseau, avec euh, euh, Internet, le web et tout ça. Donc tu vois c'est des choses qui sont qui pourraient être communes si on échangeait suffisamment si on est, si on s'échangeait les, les connaissances et tout ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaie de faire avec la femme. et euh, on va essayer de, justement de continuer à, à apprendre les choses et à, à les échanger ouais.